Bonjour les CRPistes et bonjour plus spécialement à la promo Marie Curie. Je m'appelle Morgane, euh, je viens d'obtenir le CRPE 2021, donc à la rentrée je serai PES, dans une classe. Donc. Et j'avais envie de faire cette petite vidéo pour euh, vous parler un petit peu de mon parcours. Et euh, peut-être, si vous hésitez à vous lancer, eh ben, vous donner les arguments pour, pour vous jeter à l'eau pour le CRPE 2022. Alors, j'ai 32 ans, je suis maman de 4 enfants. Euh, j'ai eu mon bac en 2007 ou 2008, quelque chose comme ça. Et tout de suite après, en fait, j'ai choisi de fonder ma famille, c'était un choix avec mon mari. Et je suis restée maman au foyer ben, jusqu'à en fait, maintenant. Euh, donc autant vous dire que j'ai pas de, de parcours euh, particulier au niveau des études ni même professionnelle puisque j'ai j'ai pas mis le pied dans le monde du travail et euh, j'appréhendais un peu en fait euh, le, le CRPE parce que euh, parce qu'on parle du niveau parce que on rentre à un niveau master et c'est vrai que c'était assez intimidant mais euh, j'ai choisi de faire confiance à fort propre pour euh, m'orienter là dedans cette année ça a réussi comme vous le voyez euh, J'ai pris la formule gagnante en présentiel, alors cette année ça a été un peu spécial donc on n'a pas été euh, toujours en présentiel, on avait beaucoup de cours en web cours mais euh, qui n'ont pas perdu de l'efficacité pour autant et euh, vraiment je vous encourage si vous hésitez euh, au, niveau, euh, au niveau de cette formation vraiment à vous lancer parce qu'elle est de qualité parce que euh, elle est euh, certes exigeante mais finalement c'est plus le CRPE qui est exigeant que la formation, puisque la formation ne fait que nous donner euh, les outils nécessaires pour obtenir le CRPE. Euh, ça demande beaucoup de travail personnel, mais euh, je sais que moi, le travail personnel que j'ai fourni, je l'aurais autant fourni euh, sans la formation corps prof sauf que là, j'ai été orientée et euh, c'est aller plus loin que ce que j'aurais pu faire toute seule, vraiment clairement, parce que je sais que toute seule, je me serais cantonnée vraiment à apprendre, euh, le maximum de connaissances possibles sans forcément réussir à faire le tri et euh, je, je sais que je me serais paniquée alors qu'avec Prof avec les professeurs qui étaient vraiment à l'écoute avec euh, le travail de qualité euh, qu'on avait à fournir vraiment on a été préparé au top parce que Fort Prof c'est pas seulement euh, une masse de connaissances qu'on nous donne c'est vraiment des concepts, des notions qu'on va euh, apprendre dès le début de l'année alors au début c'est vrai que ça peut être un peu perturbant mais finalement euh, c'est des, euh, des notions sur lesquelles on va revenir euh, tout au long de l'année et on ne va pas juste les comprendre, euh, on ne va pas juste savoir euh, les décrire, on va vraiment les maîtriser. Et euh, clairement, moi, ça m'a donné, euh, donné une très forte assurance euh, au niveau des euros où j'ai pu me démarquer, euh, puisque j'ai eu par exemple 60 sur 60 à euh, une épreuve de euh, mise en situation professionnelle. Clairement, sans fort propre, je n'aurais pas pu. Parce que la formation gagnante, elle ne nous prépare pas que au CRPE et euh, à ce qu'on nous demande sur le papier, mais elle nous forme vraiment à une attitude, à une posture de professeur des écoles euh, qui me servira moi-même à la rentrée, clairement, parce que euh, j'ai déjà une, une très bonne idée finalement euh, de, de ce qu'est le métier. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'incertitudes par rapport à ce qui m'attend, même si j'aurai encore beaucoup de découvertes. En tout cas, si vous hésitez, n'hésitez pas parce que. Euh, foncé parce que la, la formation gagnante euh, pour le coup elle donne vraiment tout ce qu'il faut pour gagner euh, gagner ce concours euh, le travail en binôme est euh, peut-être au début un peu déroutant, mais en fait finalement il est essentiel euh, parce qu'il nous permet aussi vraiment de gérer tout cet aspect euh, cet aspect stress euh, cet aspect euh, inquiétude par rapport euh, par rapport au concours euh, on est vraiment soutenu on se soutient les uns les autres et ça, c'est vraiment top. Et c'est euh, finalement, c'est primordial pour tenir dans la durée euh, pour ce concours, qui est quand même un peu un marathon. Mais euh, Fort Prof nous donne vraiment tout les retour dont on a besoin en termes de connaissances, en termes d'accompagnement, euh, en termes de relations aussi, parce que c'est vraiment une expérience humaine, humaine très importante. Et ça nous apprend déjà aussi à travailler avec d'autres. Euh, pour moi, c'était primordial en tant que maman au foyer, vraiment de, de, de pouvoir travailler ça aussi. Donc euh, voilà, je vous dis bon courage, n'hésitez pas à et puis euh, vous êtes sûrement euh, les prochains lauréats du concours euh, de recrutement des professeurs des écoles. Ciao, ciao